Les locomotives, en fait, c'est un projet de mutualisation euh, d'espace, euh, de moyens, mais aussi de, de savoir, de savoir-faire sur un quartier de Londres. L'objectif, c'est euh, l'ouverture vers le quartier pour proposer aux gens aussi qui auraient des projets, des initiatives, de se rencontrer, euh, d'avoir de, des espaces pour échanger, tout bêtement, du coup, des salles de réunion, mais aussi euh, voilà, l'accès à. à des photocopieurs, euh, internet, euh, pour, le, pour permettre du coup euh, bah, que les projets puissent euh, que les, les personnes se rencontrent et que les projets puissent émerger. Le fait d'être tous dans des, des domaines différents fait qu'on crée des ponts entre euh, euh, et, et, des, et des partenariats, il y a des projets qui se, qui se sont montés euh, grâce aussi au fait qu'on qu travaille sur des, des choses très différentes. Dans les locomotives, il y a une graphiste avec qui euh, on va travailler sur un, un projet de, de didactique visuelle pour améliorer les modes d'emploi sur les, sur les composteurs. Euh, enfin, il y a, il y a plein d'autres partenariats comme ça qui, euh, qui se créent. Il commence à y avoir des, des relations euh, qui se créent avec les gens du quartier. Et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Euh, ce type de structure-là pour, pour, pour, pour rassembler un petit peu les, les, les, les énergies et les, et les envies. Cet engagement bénévole que les gens sont capables de donner, même si j'en étais un peu consciente, mais c'est toujours étonnant, étonnant de voir ce que, ce que les gens peuvent donner comme temps et comme énergie sur ce type de projet. Humainement, déjà, euh, c'est super intéressant parce que du coup, on est en permanence euh, en train d'échanger euh, sur, euh, voilà, sur, sur nos projets. Après ce qu'on mutualise, c'est Internet. Donc on... On est tous gagnants au lieu de tous avoir sa, sa box à 30 euros par mois. Mais le fait d'avoir un copieur pour une, une vingtaine de structures, au lieu d'avoir chacun, chacun chaque structure son imprimante, là aussi on économise. Loyer, forcément aussi. Il y a des associations euh, résidentes des associations usagères et euh, juste des sympathisants euh, du projet donc euh, les associations qui sont pas aujourd'hui forcément résidentes mais qui étaient à l'initiative du projet continuent à venir faire des choses euh, voilà c'est l'occasion de venir faire leur âgé euh, pour, pour changer de lieu et être euh, voilà sur un dans un nouvel endroit et du coup croiser d'autres personnes euh, il ya des structures enfin dans plein de domaines on n'est pas on n'est pas regroupé autour d'un domaine d'activité euh, particulier euh, on est tous des, des structures de l'ESS par contre, donc du coup on se reconnaît aussi pas mal et on, on partage des valeurs. C'est surtout des, des structures qui, euh, en se rencontrant régulièrement, euh, finissaient par échanger sur euh, « bah ouais, on a du mal à trouver euh, un, un, des bureaux qui correspondent à, à nos besoins, à, à ce qu'on peut y mettre financièrement, à, à nos moyens financiers ». Euh, et du coup, ça, ça a fait que voilà, ces structures se sont dit Ok, ben, on se prend un temps, on se fait une, une première réunion informelle, euh, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Et puis, euh, et le, le projet est né, est né comme ça. On a assez peu de moyens à locomotive parce qu'on n'est pas du tout soutenu par ouais, euh, les pouvoirs publics. L'ouverture sur le quartier, alors euh, bah, on se rend compte que ça, ça peut mettre aussi du temps. Euh, Finalement, le projet, il n'est pas si vieux que ça et on commence tout juste euh, à être identifié par les habitants du quartier comme, euh, comme une structure entre guillemets un peu relais local. On espère que, que ça va continuer euh, comme ça et que surtout ça fera, ça fera émerger d'autres choses. Euh.